Bienvenue à la web démo de Chocolaterie de l'Opéra. Je vais vous présenter 4 recettes à partir de nouveautés de, de la chocolaterie de l'Opéra Duarta, un chocolat bio, la pulpe de mucilage, Musicao, et Deltora, un chocolat origine Panama. Bonjour, je me présente Thierry Bamas, meilleur de France pâtissier. On va aujourd'hui faire une, un sorbet chocolat à partir d'un pur pâte origine euh, guatemala mais ça aurait pu être une autre origine bien entendu. L'intérêt de Chopera, c'est d'avoir des couvertures mais aussi des pures pâtes d'origine différente donc à vous de varier en fonction du goût. Donc elle peut être soit commercialisée en demi litres soit en petits pots euh, comme vous le souhaitez ou associer à un entremets glacé. Là pour le coup, ça sera pour euh, mettre dans un pot de demi-litre. Donc là, j'ai 10 l'eau avec le sucre inverti, je verse mon sucre glucose atomisé stabilisateur. Donc, des recettes de sorbet chocolat, j'en ai fait pas mal. Mais là, je peux dire que celle-là, elle est assez exceptionnelle. D'autant plus qu'elle met vraiment en évidence le cacao pâte. Elle est très peu sucrée. Et elle a une texture de, de folie. Quoi. Voilà. Une mousse au chocolat, mais glacée. Voilà, j'insiste bien sur le, sur le fait d'utiliser plusieurs origines. C'est très intéressant pour pouvoir varier, on va dire, les goûts. On peut très bien aujourd'hui, en glace, avoir la possibilité de proposer justement, en glace ou en sorbet, euh, plusieurs origines différentes afin de, de pouvoir avoir une clientèle, c'est vrai, assez connaisseuse aujourd'hui euh, de chocolat et d'origine, et de leur proposer l'été euh, un assortiment comme ça de sorbet et chocolat avec des origines différentes. C'est très vendeur, c'est très commercial. Et euh, c'est très, euh, on va dire, euh, puriste au niveau chocolat. Voilà, donc là, j'ai mon sirop qui bout. Je vais le verser petit à petit sur ma masse de cacao. Ah, c'est merveilleux. Le chocolat en baume, là, c'est... On rajoute le sucre, on rajoute ça dans la masse de cacao. En fait, on équilibre nous-mêmes la partie sucrée sur cette masse qui est très très aromatique. C'est pour ça que je dis qu'au même titre qu'on peut avoir une offre en un tablette de chocolat sur plusieurs origines, on peut avoir une offre en un sorbet l'été sur plusieurs origines de masse de cacao et, et là c'est assez exceptionnel. Donc je mixe et je réserve au frigo au minimum 4 heures comme je le disais tout à l'heure. Ou 24 heures, ce qui est le mieux, pour avoir une bonne maturation. Voilà, donc on a notre sorbet qui est qui est maturé. Donc vous voyez la texture, hein? voilà, bien bien épais. Et là, je vais le remixer avant de, de le turbiner. Voilà, c'est important de le mixer pour le fluidifier. Parce sinon, c'est compliqué à le faire entrer dans la, dans, la, dans la turbine. Donc là, notre sorbet est turbiné. Donc voilà une très belle texture de couleur, aérologie, on voit que la, le sorbet est bien aéré. Bon le goût malheureusement je peux vous en parler mais vous allez me croire sur parole mais je pense que vous allez certainement lorsque vous allez le refaire avoir les mêmes sensations qu'on a aujourd'hui c'est à dire une, une origine qui est bien, bien en place. Quoi. On retrouve toutes les caractéristiques de cette origine, là pour le coup Guatemala et... Euh, c'est vrai que c'est assez... Euh, moi, moi je trouve que c'est la meilleure façon de mettre en avant euh, un chocolat. Voilà. Donc là je vais, je vais y ajouter du grué de cacao pour amener un peu de craquant. Tout simplement, après vous vous, ferez, vous en ferez ce que vous voulez. Hein. Dans une verrine, dans un entremet, en bac. Et dessus je vais parsemer deux gruets de cacao. Comme ceci. Voilà, je termine mes pots avec un peu de grué. C'est toujours agréable de retrouver en fait ces notes de, de cacao torréfié en plus de notre sorbet. Donc là en l'occurrence c'est du grué Venezuela. Et hop, on termine, on ferme nos pots. Comme ceci. être commercialisé.